« Sarah souriait de ma pudeur, elle m'a toujours cru prude, sans doute parce qu'elle ne pouvait percevoir que ce n'était pas la scène en elle-même qui me faisait détourner le regard, mais celle qui se dessinait dans mon esprit, bien plus troublante en vérité, moi ou quelqu'un qui me ressemblait en train de pénétrer cette mort vivante. Le reste de l'exposition était à l'avenant, un écorché vif reposait tranquillement, le genou plié comme si de rien n'était, alors qu'il n'avait plus un centimètre carré de peau. Mathias Sénas, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de lire un extrait de, de la page 19 de votre dernier roman, Boussole, paru chez Actes Sud. Alors, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée dans Boussole